toi une chaise en attendant. Non, non, oui. Oh, c'est Kirby. Oh, mais c'est qui qui appuie sur start directement comme un gros malade Moi, j'ai fait ça, c'est tout. Moi, j'ai rien fait. Oh, je voulais voir Kirby. Voilà, on oh. a Farah à cause de toi, Lenny. Oh. Moi, je vais être Kirby. C'est qui Kirby Non, Hugo, c'est moi Kirby. Ouais, mais tu sens un truc. Je suis Kirby. Oh, moi aussi, je veux changer de couleur. <rire> oh, je veux changer de couleur. Comment tu fais pour changer de couleur Tu fais ça. Oui! On va pas pouvoir s'absorber nos pouvoirs vu qu'on est pareil. Bah oui, c'est un peu nul! C'est tellement pas gentil, tu m'as tellement entendu, ça devrait jamais évident. Pouf, pouf! Je meurs toute seule, moi j'ai besoin de personne. <rire> Jouez entre vous, moi je joue avec moi-même. Oh, c'est moi qui joue, je sais pas comment on fait. Comment ouais t'as une C euh, cb Bah tous les deux vous êtes CB euh... Bah c'est la touche attaque euh, où tu fais mais quand tu bouges pas Mais, mais pourquoi, pourquoi j'étais femme déjà de moi mode... oh, oh. C'était bien efficace, allez je te le montre Au ouais, revoir oh, Morgane <rire> Ah moi je meurs seul. Ouais mais non ça va. Au revoir Morgane suis morte Oh il est nul ce <rire> jeu, allez vas-y je rage quitte Allez salut Il est nul ce jeu Je te plonge dedans Je ne mourrai pas Mettez un pouce rouge Ouais. Oh, putain. Oui, gagné. Oh pas oui. Avant de me tuer, c'est moi le meilleur. Je mérite juste ma victoire. Oui, mais le chiffre 3, c'est le plus beau chiffre du monde. Elle pose la bombe. Je oh. <rire> sais même pas. Aïe. <rire> Ça fait mal. Regarde, je suis protégé. Non, non. Je sais pas qu'est-ce que. est. Et eh. eh, attends. Non, c'est pas juste. Et eh, Lenny, je comprends pas. Je comprends pas ton skill, Lenny. Non, c'est pas juste. <rire> Oh non, mon cul Allez Non, ça va. De quoi Mais non, mais arnaque. Shadow, tiens, j'ai Shadow. Oui, je... Non vrai, T'es vraiment nul, Lenny. Mais non, Lennie. Je comprends pas, Lenny Mais c'est bon, c'est pas cool. Toi, toi, t'as pas gagné de personnage parce que t'es nul. Okay. Je vais mettre Darkly. Parce que je suis... En fait, tout à l'heure, j'ai pas pris de bon skin, donc c'est pour ça que ça va marcher. T'inquiète pas, pas j'ai gagné. Ah, ouais, bon. C'est la victoire, T'as un mec qui a écrit victoire de Link Coup de tête, attends, Sudan Oh Oh ce Sudan Oh Sudan il a marqué, Sudan il a... <rire> Euh oui attends, regarde, tu peux faire apparaître en l'air Bien joué les nids. Ouh la vache. <rire> je je m'en fous, t'es pi pi pi là. Alors, oui, j'ai gagné. C'est tout. Vas-y, moi je vais te prendre un peu un perso qu'on a jamais joué. Aléatoire, on a jamais joué. J'avoue que aléatoire, on a jamais joué. Putain, le mec. <rires> C'est quoi cette. T'es parti en fusée quand même. Ah bah d'accord, toi tu... Pour, pour choper les objets, toi tu fais juste... Mais pourquoi ça Lenny Arrête C'est l'illusion. Je sais même plus comment on le met. C'est gagné, c'est... C'est cool, je suis juste beaucoup trop fort Je lui laisse un peu de point d'avance hein, On est parti pour faire des aléatoires Allez, on va faire des matchs aléatoires Ah bah Putain, mais non, mais j'aime pas Pikachu C'est bon Là, tu fort pas quand même <rire> Alors je, je, je, je redis quand même parce que euh, quand, quand il a utilisé son smash, il était trop content Il s'est levé, il a fait ouais je voulais refaire ici Et après la forêt <rire> t'ai d'accord Ah ouais, super est... Ah, c'est ça okay. Oh Oh, je t'ai ramené dedans Ah, ils ont ça... Ah, ah, moi moi, ah. Tiens, tiens Ouais, mais je suis mort à cause de l'autre, même pas à cause de toi <rire> Oh wow, c'était facile <rire> Regarde, je vais te montrer comment ça marche le truc Oh <rire> Ça t'a mis à Oh, putain ah ouais mais t'as quand même perdu pas mal de fois. J'ai quand même gagné, et là je vais gagner un personnage, tu vas voir. T'es prêt. <rire> Alors là je tiens préciser Lenny Morian pour montrer à quel que point que il es est trop sérieux. Est-ce que t'es prêt Tu vois, il y a quelqu'un. <rire> ah bah au <Mais> courant <rire> Mais moi j'étais pas au courant <rire> Oh le petit pont merci Lenny ça et ensuite et ça, ouais et au revoir Lenny oh oh mais c'est tellement pas juste oh putain les deux fois, mais de quoi mais t'es mis un petit coup comme ça c'était très rapide ça va être la surprise C'est pas ben Mario non en <rire> oui pas juste Thunder Thunder je veux putain Thunder! Thunder! J'ai un Allez, j'ai un Non, mais c'était fini. Non. Pas normal, c'est facile à finir. T'inquiète, fais des illusions, il a rien pour faire. Putain, n'attaque pas ici! Attends, je vais réinvoquer un ami, attends. Ouais, j'ai Bomberman! Ouais! Mais t'inquiète, c'est grâce à moi. Mais putain, je des illusions. Je mettais des illusions. Regarde, je suis mort. Regarde, je suis mort. Moi, je fais des illusions. Du coup, ça faisait des cafés. Oh putain, non, je dois combattre. c'est t'inquiète, je vais faire des illusions. Arrête de faire des illusions aussi. Mais c'est trop bien les illusions. Là, d'accord. Regarde. Ah bah d'accord. L'autre item Yeah. Yeah. Hey man, how's it going? Very badly. Il y a double smash. Ouais, mais attends, il y en a une qui est fake. Je sais, t'inquiète, elle est là. Oh non Putain Oh merde J'ai un ticket Attends, je regarde. La partie reprendra la même... Ok, bon. C'est pour pas te dépenser de Goldus. Ok, dépense. Voilà. Mais t'aurais pu garder tes Goldus Et j'ai gagné, t'as vu Regarde, j'ai gagné les nids. Mais t'aurais pu garder tes Goldus Il faut les taper dans un coin, comme ça ils pourront plus... Voilà. C'est ça le truc, il faut juste les balancer dans ce coin là-bas. Voilà. Il est tout seul. J'avais pas le haut. Oh, T'es mort, il est le seul que de reculer moi. Je te crois, je casse plus des coquelus. J'ai Ok. C'est pas grave, je vais réussir. Regarde, des boules de feu. D'accord. <rire> En gros selon le pourcentage tu peux montrer à tous tes copains, regarde je suis arrivé ici à ce pourcentage. Yes Sonic c'est moi qui vais pouvoir combattre Non c'est moi. Non c'est moi. Non c'est moi. Non c'est moi. Non c'est moi. Ah d'accord, il y a aussi. Ça c'est en ligne. Ça c'est en ligne. Ça c'est extra, ça c'est classique, ça c'est extra. Oh il y a eu tueur Au On au revoir. Oh. Ça c'est grâce à un fusée que j'ai envoyé. C'est combo <rire> En tout cas, moi je le connais. Oh, mais de quoi? Ah, super Lenny. Attends, t'es prêt? Speedrun! Ah! Ah! Oh! Ma bouille! Ah, bâtard! Oh! <rire> 31 et je m'envoie juste comme ça. Merci, Léa. Ah. ah, le bâtard <rire> Il m'a, niqué avec la technique de l'hélicoptère. Vas-y, revanche. Regarde, regarde, j'ai okay, okay, même débloqué un personnage. Non, ça marche toujours pas, Léa. <rire>